bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un nouveau marque page et cette fois ci ça va être dans le style mosaïque alors je vais d'abord euh, enduire mon fond c'est un, un fond que j'ai récupéré c'est un papier cartonnier. je vais l'enduire avec du gesso de chez action je reste dans le matériel entre guillemets bon marché pour que ça soit accessible euh, pour tout le monde pour que vous puissiez reproduire la même chose si jamais ça vous plaît donc je prends euh, du gesso de chez Action et un carton comme je vous ai dit de récupération hein, vous voyez bien le, de quelle marque euh, il s'agit et avec ça je vais euh, réaliser ce marque-page style mosaïque donc je l'enduis pour euh, que ça soit entre guillemets imperméable et donc je vais mettre deux couches et ensuite je vais repasser par-dessus avec de l'encre e -sync. Alors avec mon tampon applicateur mousse, je, je remplis déjà le fond d'une première couche et ensuite je vais prendre le papier que j'ai acheté de chez Action euh, je vais prendre un des papiers, le bloc que j'ai acheté de chez action pardon et je vais prendre un des papiers style mosaïque et, et je vais l'utiliser comme pochoir. Je vous avais dit dans la vidéo euh, que j'ai que j'ai fait euh, du hall de chez action euh, que j'allais utiliser ce bloc de feuilles comme on va dire des pochoirs. Donc ça marche j'avais déjà essayé pour la, le, la, la vidéo précédente le papier avec des petits euh, poids et maintenant j'utilise ce papier-ci avec ses motifs en forme de, de croix mais qui va faire euh, on va dire une sorte de mosaïque, une mosaïque de fond parce que je vais euh, superposer par dessus, je vais faire du collage etc, vous allez voir au fur et à mesure. Donc je mets une première couche, j'essaie de tamponner légèrement et au fur et à mesure je vais créer un léger dégradé mais euh, en motif. <rire> Alors je décale au fur et à mesure mon pochoir pour avoir une jolie continuité de ces motifs pour remplir mon fond et j'utilise un autre tampon encreur et celui-ci c'est le tampon encreur coloré et je, je prends de ce tampon des couleurs sombres pour ramener un peu plus de contraste à ce fond et que ça soit un joli dégradé qui tend vers le, du plus clair on va dire. Et puis euh, c'est un peu fade au milieu et vers le haut c'est un peu plus contrasté et vous allez voir qu'on ne va pas laisser euh, ce fond comme ça parce qu'on va lui ajouter d'autres éléments alors euh, le fait d'avoir euh, réalisé ce dégradé qui n'est pas un dégradé continu j'ai quand même laissé le centre un peu fade c'est un effet en fait voulu volontaire c'est pour ramener une petite touche de vintage de vieillot entre guillemets pour ce marque page parce que malgré le fait que je vais ajouter de la mosaïque par dessus la mosaïque aura un aspect neuf mais le fond gardera cet aspect un peu vieillot, c'est pour créer un contraste entre les deux styles et techniques, c'est à dire collage et peinture. Alors j'ai déjà sélectionné mon papier, donc j'ai pris ce papier qui va me servir de mosaïque et, et donc comme vous venez de voir je l'ai pris de ce bloc de feuilles euh, inspiration beau le bloc je l'ai acheté de chez action donc je commence déjà à prendre la partie qui va m'intéresser pour après euh, commencer à faire de la découpe je vais euh, découper chaque motif euh, individuellement et les coller sur euh, mon marque page Donc voilà, après avoir euh, découpé chaque forme individuellement, je les ai euh, déposées sur euh, mon marque-page d'une manière dynamique, donc j'ai créé ma petite composition comme ça, euh, et en même temps j'ai euh, tenu à ce que certaines mosaïques soient, euh, on va dire, coupées, pour créer une sorte de cassure entre cette monotonie de répétition, mais plutôt pour créer ce sentiment de continuité. Alors cette fois-ci, au lieu de continuer dans le collage, je préfère m'occuper du verso de ce marque-page et je lui choisis un, un papier dans le, du même bloc de feuilles euh, du style inspiration boho et c'est un papier qui sera euh, un peu on va dire euh, texturé. Donc c'est un papier qui donnera la sensation d'une matière rugueuse, euh, une rocheuse on va dire mais dans des couleurs qui ne sont pas naturelles mais en même temps ces couleurs là vont être reproduites vont être reprises sur le recto de ce marque page vous allez voir donc déjà je commence à prendre la dimension de ce papier que je viens de découper du bloc de feuilles que vous avez vu inspiration beau je fais la découpe et je passe après au collage donc je vais le coller et ensuite je vais prendre un petit peu de ce papier et je vais créer un sorte de dynamisme de chute de papier mais vous allez voir au fur et à mesure donc je commence déjà à coller ce papier sur le verso j'essaie de bien Bon, de bien le fixer parce que bon s'il est un peu en décalage, ben, ce n'est pas très, très esthétique. Et donc, je prends une partie de ce papier, je prends la partie la plus contrastée, là où il y a plus de, de couleurs, on va dire, euh, métalliques, et je vais essayer de créer de, de petites mosaïques, mais d'une manière, euh, euh, comment on va dire ça, euh, euh, irrégulière. Euh, je vais créer des petites euh, formes comme ça, que je vais un peu. Euh, distribuer sur tout mon, mon marque-page, sur la face du marque-page, je vais créer une sorte de, de composition dynamique. Je vais éparpiller ces petits morceaux pour que euh, ça va euh, non seulement cerner mes mosaïques, en même temps ramener une petite touche de couleur et de brillance à ce marque-page. Et puis en même temps, pour rester dans cet esprit de mosaïque, mais en même temps ça va donner cette touche de brillance, de dynamisme, ça va aussi faire du remplissage et ça va en même temps camoufler, bon, camoufler, ça va cacher un petit peu de ce fond, donc ça va enrichir tout simplement ce marque-page. Et avec ma colle à paillettes bleu, bleu métallique justement, je crée quelques petites touches de, de couleur qui ressemblent à ces petits morceaux de papier que je viens d'ajouter, pailletés, pour faire un petit rappel non seulement de cette couleur, de cet effet, mais en même temps pour casser un peu cette monotonie de forme géométrique. Donc, pour ajouter quelques points et pour faire le rappel aussi des petits cercles qu'il y a à l'intérieur de ces mosaïques. Donc tout ça pour ramener quand même une, une diversité au niveau de la technique, au niveau des motifs, des couleurs, etc. pour ramener une touche artistique à ce marque-page et pour le rendre de plus en plus travaillé, plus beau, etc. plus original. Et pour finir, je vais ajouter quelques petits embellissements comme ces strass adhésifs en, en cristal que je vais mettre dans le centre de chaque euh, mosaïque qui, qui est quand même en, sous forme de fleurs pour mieux les, les mettre en valeur. Et voilà ce qu'il en est concernant ce marque-page mosaïque, style mosaïque. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et vous a inspiré pour réaliser vous aussi vos marque-pages originaux. Si la vidéo vous a plu, mettez moi un pouce haut et je vous en remercie d'avance. Laissez-moi un commentaire si vous avez euh, une suggestion ou si vous voulez me donner votre avis, votre appréciation, etc. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne si cela n'a pas encore été fait. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous offre mon kit de démarrage gratuit. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous qui se trouve dans la, la description et il vous dirigera automatiquement vers mon blog. Donc vous n'aurez juste à mettre votre adresse mail et vous obtiendrez tout de suite le kit de démarrage de dessin. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles assez cool et je vous remercie de nouveau pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Merci